Il est possible de travailler en équipe sur un document en ligne. Par exemple, dans Teams, des canaux peuvent être créés par l'enseignant pour une équipe d'étudiants. Dans ce canal, seul l'enseignant et les étudiants sélectionnés pourront y accéder. Le canal apparaît sous le canal général. Dans ce canal, il y a deux onglets, Publication et Fichiers. Dans l'onglet Publication, il est possible d'écrire des messages ou même de démarrer sa propre réunion Teams pour les membres du canal. Dans l'onglet Fichiers, il est possible de créer des documents et des répertoires pour travailler de façon collaborative. Par défaut, tous les documents créés ici sont accessibles à tous les membres du canal. Il s'agit de créer le document dans le format désiré, d'y mettre un nom et de cliquer sur Créer. Le document va s'ouvrir. À noter que dans la version en ligne, toute entrée faite dans le document s'enregistre automatiquement. Une fois le document créé, tous les membres du canal peuvent accéder au document en même temps. Les autres membres qui travaillent dans le document sont identifiés par une icône comprenant leurs initiales et s'affichent avec l'invite de commande qu'ils utilisent. À noter que chaque ajout, modification et entrée dans le document sont enregistrés indépendamment. Et il est possible pour l'enseignant de faire un suivi de qui a fait quoi et quand dans le document.